Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'année 2019 et on va parler aussi un peu de l'année 2020. Donc là j'ai mon portable, comme ça je vais pouvoir regarder un peu euh, les vidéos. Donc on va d'abord commencer à parler de Crosteam. Euh, je vais aussi parler des, des vidéos qui sont bien, vous pourrez y aller voir. C'est une vidéo qui est un peu complément par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo sur Fast Mining. Sur Crosteam, on avait commencé l'année avec la production Archivis. Donc, c'est un concept que j'avais lancé comme ça en 2019. Je suis un peu fatigué. <rire> Ou justement, euh, je travaille beaucoup dessus. C'est vrai, je suis ok, mon on va pour dans sa vidéo. D'ailleurs, allez voir ses émissions à lui qui sont si sympas. Euh, c'est une, une chaîne euh, euh, de, de groupes. qui en est plusieurs dessus. Un collectif, voilà, c'est que je cherchais où justement euh, Mag était déjà dessus et moi je devais aller dessus et j'ai suis... commencé mes vidéos et moi j'avais commencé en avril donc euh, pour vous dire ça date <rire> ensuite j'avais refait une vidéo c'était su c'est de... de toujours la production archiviste la production archiviste euh, la première c'est sur la publicité, la deuxième c'est sur la lecture donc, allez les voir tous les deux euh, ensuite il y avait eu une review de la part de Mag sur un trigger après il y a re eu une émission de la production archiviste c'était sur les bases de la politique donc ça c'était en juin ouais ensuite il y avait une émission sur Coco c'était il y a deux mois c'était en, en novembre, octobre, tu vois, c'était le 31. Et puis, après, euh, il y avait eu euh, Nice for Speed, Morse Wanted. Euh, la, la, la dernière review de Mag de l'année. Puis ensuite, on a eu une vidéo de Shiro Kim, grâce Shirokim Kim, qui est le nouveau membre. Donc Shiro Kim avait déjà essayé de faire des vidéos, mais le problème, c'est que... Euh, elles ont été euh, enlevées de la page en YouTube pour une raison qu'on ignore. C'est pas notre fait. Elles ont vraiment été supprimées comme si elles étaient d'époque, tu vois. Donc elles, elles sont privées là actuellement, on attend juste la minia. Il euh, faut que j'en reparle à Shiro Kim, c'est un moment. Mais euh, franchement, moi ça m'a un peu fait mal le, le fait qu'il n'y ait plus les vidéos Shirou parce qu'elles étaient vachement bien. Euh, je, je, je vous avoue, c'est la dernière vidéo de l'année d'ailleurs. Euh, c'est ça qui est sorti hier d'ailleurs, je faut que je la vois, MDR. Sur ma chaîne, donc j'avais repris en juillet. Ouais. En juillet, ou en août, je sais plus. J'avais repris fin juillet. C'était euh, une parodie. C'était ton frère c'est moi. J'adore les parodies, c'est très drôle, mais ça prend beaucoup de temps à écrire. Du coup voilà. <rire> Ensuite j'avais fait une vidéo un peu le travailler, c'était sur de la collapsologie, ça c'était sur ma chaîne perso, tu vois, toujours. C'était en août. Ensuite j'avais refait une parodie, c'était en septembre. J'avais fait une petite vidéo pour vous comme celle-ci qui, qui, qui parle de l'actualité. Donc là, on ne va, va pas vraiment de l'actualité, on parle plutôt de ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. Ensuite, on avait fait une vidéo de concours dessin, c'était le Versus, euh, avec Shiro Kim, donc ça, c'était en novembre. Et puis après, là, la dernière vidéo de l'année, c'était sur Fast Money. Voilà, il y en aura peut-être d'autres. Maintenant que je vous ai parlé un peu de toutes les vidéos qu'il y a eu, euh, nous allons parler de ce qu'il y aura. L'année 2020, elle va être chargée, si je devais choisir un mot pour 2020, ce serait « tester ». Franchement, il euh, y a énormément de choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'essayer. Déjà, euh, surtout au niveau de la réalisation, tu vois. Au niveau de l'écriture, je pense pas que ça va vraiment changer, quoique, on va essayer de faire un truc avec Matt, je vous en dis pas plus. Il y a... y a des choses qui vont arriver, au niveau de la production archiviste, il y aura des vidéos euh, moi je sais pas il y en aura combien, je sais, je sais, je sais juste que moi je me l'ai programmé mais après il faut que je mobilise les acteurs pour qu'ils viennent plutôt les comédiens parce qu'en fait ce sont des amis mais qui habitent loin alors qu'ils viennent c'est un peu embêtant c'est un peu la partie la plus chiante du truc à part le montage de Coco <rire> non il y a vraiment des, des parties qui ont. Emmerdé après euh, au niveau de ma chaîne perso, il y aura peut-être du fast-money en masse. Euh, je vais essayer de faire quelques vidéos. Euh, je vais essayer surtout de faire ce qui me plaît sur ma chaîne perso. Je, je fais ce qui me plaît, je teste des trucs. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de contenu euh, comme ça euh, précis. Après, au niveau de septembre et tout, enfin. Une fois qu'on aura terminé, là euh, j'attends. Bah, il y a un épisode qu'on devait faire, mais c'est pas grave, on va le faire plus tard. Euh, il reste un épisode, deux épisodes, trois épisodes. Ouais. Trois, trois, quatre. Non, il reste quatre épisodes, ouais. Il reste quatre épisodes, et puis on aura terminé la saison 1 de la production chez chimie. Voilà, j'annonce. Il n'y pas de souci. Ça veut dire qu'il y aura une saison 2. <rire> ou euh, là je vais écrire tout l'été euh, ça j'en suis certain parce que je vais intégrer plus d'éléments, plus je vais tester d'autres trucs tu vois vraiment c'est tester l'année 2020 parce que au niveau de la réalisation je vous l'ai dit tout à l'heure je, je, je fais des trucs, ben là je vais mettre une image j'ai essayé des plans comme ça, j'ai testé des plans dans ma chambre c'est pas plutôt dégueulasse pour pas pour, pour l'histoire en fait je fixe le truc avec des ficelles c'est un peu la merde mais voilà c'est pas grave moi ça me plaît déjà ça enfin tester après au niveau des vidéos que je vous conseille c'est toujours 1% la dernière review de mag et euh, bah du coup le, le truc de chirou je vais voir tout de suite sur création d'univers, franchement Shiro il vous prépare des trucs hein, pour 2020 du coup je vous envoie dans une fiche ce qu'il ne vous prépare enfin bref j'espère que cette petite vidéo vous aura plu euh, qui est en complément de ce que j'ai déjà dit sur la vidéo Fast Manning donc allez la voir, c'est, ça coûte rien <rire> franchement c'est une vidéo rigolote que j'ai faite mais qui est un peu trop en vrac à mon goût alors du coup euh, je voulais revenir sur certains trucs comme ça euh... Ou même me dire des choses que je n'ai pas dites. Voilà. Ciao, ciao